Alors, l'autre point qu'on a mis en place lorsqu'on a fait le cours sous cette forme-là, c'est le forum. Alors là, honnêtement, c'est la loose totale. d'accord. 16 inscrits cette année sur 111 étudiants. Là, je suis sidéré. L'an dernier, on en avait 30. Et l'année d'avant, on avait 32, mais il y avait l'équipe pédagogique qui s'était inscrite. D'accord, donc il fallait enlever 4-5. Donc là, ils ne sont pas réinscrits tous les ans, hein, ils sont déjà inscrits, ceux-là. Euh, donc là, honnêtement, euh, c'est un peu la cata. Et alors, l'autre chose aussi qu'on regarde, c'est qu'il y a eu 14 méchages publiés, y compris les réponses aux questions qui ont été faites, contre l'an dernier, 92, et il y a 2 ans, 39. Alors là, manifestement, votre promo, elle n'aime pas le forum. Alors c'est un peu con parce que encore une fois le forum a un avantage, enfin, on pensait que ça avait un avantage, c'est qu'un amphi, vous n'osez pas poser les questions histoire de, de, par peur d'avoir les radios, encore une fois il euh, n'y a pas de question idiote, euh, si vous ne comprenez pas et que vous avez peur d'avoir les radios, dites-vous bien qu'il y a sans doute euh, la moitié de l'amphi qui a peur d'être aussi idiot que vous en posant la question, donc lancez-vous hein, et il y en a plein qui ont, j'ai la réponse à ma question, l'intérêt de forum pour moi c'est que vous pouvez poser la question en vous appelant euh, Toto44. Et je ne sais, sais pas, et j'en ai rien à faire de savoir qui est Auto44. De même que si vous posez une question et que vous avez l'air idiot, ce pas pour ça que je vais vous traquer sur votre copie. D'accord En plus, j'ai énormément de mal à associer des visages à des noms. C'est une tare personnelle. Ça veut dire que même si je vous ai repéré dans l'amphi, être capable de vous associer à un nom, surtout en voyant qu'en amphi, c'est un peu compliqué. Donc, je... Je Trouve que ça c'est honnêtement dommage. Alors c'est évidemment un peu tard. Donc là ici on a la liste des gens qui se sont inscrits. Vous voyez que ici, il n'y a aucun moyen pour moi de les retrouver. Vu les, les, les, les noms des. Alors évidemment, on ne les voit pas trop là parce que l'amphi le, le, est un petit peu loin. Donc le message c'est utiliser forme. Il y a quelques étudiants qui m'ont écrit par mail. Alors c'est étonnant parce que là l'onyme a disparu, ils sont obligés de faire un mail où on peut les retrouver, hein, même si parfois c'est pas le mail de, de Sorbonne Université. Hein. Mais le truc qui est dommage, c'est que quand vous posez une question à un enseignant par mail, il vous répond, mais il va pas mettre la, la promo en copie. Ok Donc ça veut dire que du coup ça reste un échange privé et personne d'autre ne peut profiter de ça. Et donc, euh, je trouve que c'est dommage. L'année prochaine, il faut que j'assiste beaucoup plus au début euh, de premier amphi sur le fait que vous devez utiliser ce forum parce que c'est pas simplement pour vous, c'est aussi pour l'ensemble des étudiants. De même que vous noterez que j'ai mis les archives sur le forum. Rien ne vous empêche. d'aller regarder les messages des années passées. Alors, il y a des évolutions, il y a des exercices qui changent, il y a parfois des vidéos qui sont rajoutées ou qui évoluent, on corrige des trucs. Mais... Je veux dire, l'idée, c'est de garder ces archives-là, hein, d'avoir une espèce de fac qui s'accumule avec le temps et qu'il soit un outil supplémentaire pour vous. Vous avez une question Alors, il y a quelques personnes qui ont posté des commentaires sur YouTube, effectivement, comme vous faites remarquer, mais oui, j'ai eu deux. Commentaires sur eux. Là, là. Moi, je veux bien que vous n'utilisez pas le forum et que ce soit la débauche de commentaires sur YouTube, mais il n'y a ni l'un ni l'autre, ni fromage ni dessert. Donc, vous voyez, euh... mais effectivement, pourquoi pas. Hein, je veux dire, là aussi, euh, si vous avez des idées euh, d'outils qui seraient plus appropriés, euh, pourquoi pas. Hein, encore une fois, euh, euh, nous, on, on, on, on, on s'adapte. Bon, je sais que certains d'entre vous utilisent Moodle. Vous avez certaines courses utilisent Moodle Moi, ça fait 20 ans que j'ai développé des environnements à moi. Tout mettre sur Moodle, c'est faire un clicodrome infernal. C'est y passer une semaine pour mettre les preuves. Hein, on voit pas, il y a 99 vidéos à mettre hein, sur Moodle. Ça fait 99 fichiers à charger à x-clic le chargement. Moi, je suis désolé, je ne marche pas. Tandis que j'ai un système à la maison qui est entièrement développé. Je fais mec, web, deploy. J'ai rien à faire et en 30 secondes à une minute, tout est déployé automatiquement. Donc vous comprenez pourquoi j'utilise euh, mon système à moi et je ne m'adapte pas pour l'instant à Moodle tant que j'ai pas adapté la moulinette pour pouvoir fonctionner dans Moodle. Et euh, hélas, le temps me manque. Donc voilà, ça c'était juste une petite discussion sur l'utilisation des outils et je trouve dommage... Que vous ne vous en empariez pas ou que vous n'en proposiez pas d'autres. Encore une fois, l'idée c'est pas de vous traquer ou autre. L'idée c'est de vous donner l'occasion d'avoir un cours un petit peu socratique au sens si vous avez des questions, eh bien vous les posez et vous échangez. Et si vous regardez les, les certaines questions qui ont été posées, il y a des étudiants qui sont même permis de signaler des bugs comme ça. Et ils avaient raison et ça a amené d'ailleurs ça a donné lieu d'ailleurs à des corrections.